Déjà, au niveau de la, de la démocratie, je trouve quand même qu'en tant que maire d'une petite commune, à mon avis, même au niveau des maires d'une commune un peu plus grande, on nous impose quand même énormément de choses. On a beau dire qu'il y a eu des grandes consultations, que c'est assez démocratique, il y a des fois on se pose quand même des questions. Parce que c'est vrai que nous imposer, par exemple, bah, la, la dernière chose... Nous arrivait, c'est la, la réforme des rythmes scolaires. Je ne sais pas, a priori, il y a eu une grande consultation, tout le monde a été consulté, et on se retrouve avec une réforme qui est pratiquement, mais c'est irréalisable. Pour une petite commune, euh, se dire que pendant une heure par jour, on va avoir 150 enfants à s'occuper, euh, c'est... C'est impossible, c'est impressionnant comment on a pu réussir à inventer ça. C'est vrai que c'est est parti d'un bon principe, c'est parti du principe qu'au niveau de la, euh, du, rythme, du rythme des enfants, il fallait peut-être améliorer un petit peu les choses et puis pas à un certain moment de la journée pas qu'ils soient trop surchargés, leur faire faire des activités, des choses comme ça. Mais le problème c'est que je pense qu'on n'a pas pensé justement qu'au eh ben, qu niveau des petites communes, la mise en place de ce genre de, de réforme était pratiquement impossible arriver à recruter on va dire rien que pour Cormora, il faudrait minimum 10 ou 11 personnes à raison d'une heure par jour enfin voilà, c'est ce genre de petites choses mais bon il y a, il y a beaucoup d'autres réformes qui partent de bons sentiments au départ et puis après il y a les décrets d'application, il y a toutes ces choses là derrière et c'est vrai que c'est Pratiquement impossible à mettre en œuvre. On s'en rend bien compte. Avec toutes les normes, on a quand même 400 000 normes en France. Euh, c'est de la folie. Ok, donc plus, trop de trop de choses qui viennent d'en haut et qui sont juste pas réalisables. Quoi. Voilà, c'est un des, des mais, gros problèmes. De, de mais il y, y a beaucoup de choses comme ça. C'est Par exemple, il faut que tous les bâtiments publics soient accessibles. Ça part d'un très bon sentiment. On est tous d'accord, il faudrait que tous les bâtiments publics soient accessibles. Par contre, derrière, on dit, pour 2015. Et là, il suffit de regarder les budgets des, des petites communes, de voir les travaux qu'il y a à faire dans les bâtiments anciens ou des choses comme ça, et puis on a vite compris que de toute façon, c'est impossible. Okay. Donc... Euh, oui, bon, on ne peut pas se plaindre on est quand même dans un pays, on va dire, relativement démocratique. Mais on nous impose quand même pas mal de choses, et ça se sent au niveau des, des, des, des communes, enfin des maires. On nous impose beaucoup trop de, de choses, que de toute façon on ne peut pas réaliser. C'est-à-dire qu'on ben, a beau dire, mais de la guerre, c'est quand même. Euh, voilà. Je vois, par exemple, on a lancé un projet de transformation de notre plan d'occupation des sols. En, pro, en plan local d'urbanisme et c'est vrai qu'à une époque il y avait un poste pour dire que ça se fait comme ça mais c'est à peu près ça il y avait un petit groupe qui se réunissait il y avait le maire il y avait quelques conseillers et voilà ça ça va être constructible ça va pas être constructible on va faire ça on va faire ça et voilà maintenant le maire avec, à cette époque là le maire avait encore quelques pouvoirs maintenant c'est euh, ah ben le maire euh, c'est lui qui décide mais il doit respecter le Grenelle 2 le PLH, le SCOT, le. je ne sais plus trop quoi, le, enfin, la trame verte, la trame bleue, le les bilans d'opération, ben, voilà, donc on n'est plus libre, je ne veux pas dire de faire ce qu'on veut sur la commune, mais au moins de. Puis de faire quand même pas mal de choses sur la commune. On est, on est vraiment encadré par des lois, par des normes, par des, des, des décrets, par tout ce qu'on veut, et c'est vrai que ce n'est pas facile de, de faire avancer les choses. — Ouais, ça vous laisse pas les mains libres pour innover euh, ?— Ah non. Ouais. Ah non, non, ça l'innovation, c'est quelque chose que... Oula. Et sur, euh, sur des questions démocratiques, euh, une plus grande échelle de... Euh, alors démocratique ou pas, est-ce que c'est pas forcément de démocratie, mais de gouvernance à une échelle mondiale pour tout ce qui est euh, le réchauffement climatique, tout ce qui est euh, les... Euh, euh, les, le, la gestion des ressources, euh, etc., ou même à une échelle européenne, vous pensez quoi du fonctionnement du système actuel C'est des questions que vous, qui vous, vous intéressent ah bah, ou vous Oui, oui. oui. Bah, actuellement, de toute façon, le seul mot qu'on entend, c'est relancer la croissance, relancer la croissance, relancer la croissance. Et à partir de là, déjà, c'est une erreur stratégique, parce que relancer la croissance, à un moment donné, ça veut dire que les gens vont se créer des besoins, vont avoir encore plus de, de besoins, et c'est pas du tout vers ça qu'on doit aller. On doit aller vers quoi ben, Je pense qu'il faut effectivement maintenant commencer ben, à, faire, à faire très attention, à changer sa façon de vivre. Parce que quand on nous a annoncé la fin du monde en 2012, ben, je pense qu'effectivement, c'était la fin du monde. Peut-être que les gens n'attendaient pas cette fin du monde là, mais c'était la, la fin du monde telle qu'on le connaissait jusque-là, où on était quand même, on va dire, euh, bien assisté. Et voilà, alors que maintenant, eh bien, il va falloir que les gens se prennent en main, et puis euh, et voilà. Vous êtes assez sceptique du coup, ou négatif sur la manière dont ça évolue Pas bah, De la ouais. manière dont ça évolue, euh, oui, mais les gens prennent conscience quand même que, que ça évolue mal. Donc peut-être que là, de ce côté-là, euh, je suis un petit peu plus confiant. Ouais. Mais ça se voit, de toute façon, euh, quand on voit quelqu'un qui vient, qui s'installe dans une petite commune et qui voudrait avoir la même chose euh, qu'en ville, euh, bah, ils disent, bah oui, mais bon, bah voilà, la, euh, la mairie, enfin la municipalité pourra, devrait faire ça, devrait faire ça, devrait faire ça. Mais il va falloir qu'ils se rendent compte que la municipalité, maintenant, ne pourra plus tout faire. C'est-à-dire que bah, toutes les dotations qu'on avait au niveau de l'État, bah, on ne les aura plus. Donc il va falloir vivre autrement, il va falloir peut-être être un petit peu plus solidaire, et, et voilà, et un peu plus autonome. Et ça, pour le faire passer, c'est pas évident. Hmm. Donc il va falloir, je pense, euh, réinventer tout la manière de fonctionner des, des commerces, euh, de toutes ces choses-là. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, c'est quoi C'est le manque de moyens surtout qui fait que ça ne va pas ou euh... Ah bah, Le manque de moyens, de toute façon, il... c'est surtout qu'au niveau de l'État, il se désengage sur beaucoup de choses. Et tout, euh, tout retombe au niveau, bah, que ce soit du conseil général ou, de, ou des municipalités, mais sans, sans les moyens. Donc c'est pareil, quand on nous annonce, alors je reviens toujours à ma réforme, c'est un petit peu <rire> à la réforme des, des rythmes scolaires, où on dit que ça ne va rien coûter à l'éducation nationale, mais c'est aux maires de se débrouiller. Bon, bah, les maires, bon, c'est rien, les petites commune, ça va coûter quoi euh, 150 euros par, euh, par enfant minimum Il bah, faut déjà aller les trouver. Et puis, ben, après on nous dit, bah ben, oui, mais de toute façon, les communes dépensent trop, donc on va leur couper les dotations, on va diminuer les dotations, et bien voilà, et puis ben, les bâtiments, il faut qu'ils soient tous aux normes, et il faut qu'ils soient accessibles, de ben, ben, toute façon, les communes, il va falloir euh, mettre la main à la poche. Euh, au niveau de toutes les, les voiries, toutes ces choses-là, ben oui, il y a plein de voiries qui redeviennent communales, parce que, ben, là, au niveau de, de l'aglo, c'est pareil, ils ont des dotations en moins, au niveau... Ben, à un moment donné, euh, au niveau des communes, on ne pourra pas. Ouais. Alors, maintenant, c'est pareil. On dit au niveau du personnel, vous avez trop de personnel. Mais de toute façon, à partir du moment où on a du, du personnel dans la fonction publique, on ne peut rien faire. On est obligé de le garder. Quoi qu'il arrive, donc si euh, je ne vois pas comment on peut faire. C'est-à-dire que c'est vrai que tout vient des des collectivités locales, mais les collectivités locales n'ayant pas les moyens de faire quoi que ce soit, c'est vrai que... Et ça, les citoyens, ils, ils comprennent, ils entendent, ils sont conscients de ces, ces questions bah, Les ou... citoyens commencent peut-être à prendre conscience, mais c'est vrai qu'à chaque élection, il y en a des qui vont faire des promesses, qui vont dire voilà, oh on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça, et puis ben voilà. Donc, peut-être que le citoyen, bah oui, bah lui, il nous dit qu'il va falloir faire des il va falloir se restreindre, on n'aura plus ça, on n'aura plus ça, et... et par rapport à des promesses, bah, c'est vrai que c'est bon. Est-ce que, d'après vous, ce système le... d'élection tel qu'il fonctionne aujourd'hui, donc euh, des candidats qui, justement, font un programme avec des promesses et, euh, et qui sont en concurrence les uns avec les autres pour essayer de d'arriver de, de, euh, à la mairie euh... Enfin, Est-ce que c'est un système qui fonctionne bien Est-ce qu'il y a d'autres choses à imaginer euh, Ou des petits trucs à régler qui, qui feraient que ça pourrait mieux se passer Ou euh, voilà, Ce système du, du vote et de l'élection euh, euh, sur un programme, ça, ça fonctionne bien Le terme, ça fonctionne bien, c'est peut-être pas forcément le... Bon, on a bien vu aux dernières élections présidentielles ce que ça a donné. Il y a eu des promesses de fête, on voit le résultat. Donc maintenant, bah, tout le monde se retourne vers les, vers les extrêmes parce qu'ils se disent bah, « il n'y a qu'eux qui n'ont pas testé, et puis qu'on n'a pas testé, et puis c'est à peu près ça. » Non, mais ce qu'il faut, c'est... Euh, il faudrait qu'effectivement, quand on, on se présente aux élections, bah, c'est pour quand même 6 ans. Mais que bah, de temps en temps, euh, on puisse euh, bah, se, se remettre en question. C'est-à-dire que bah, tout au long de, des six ans, il faudrait pouvoir faire, bah, peut-être comme en Suisse, des, des votations. Ou des choses comme ça, genre référendum, ou un petit peu, dire qu'est-ce qu que vous pensez euh, de ce qui a été fait. Mmh. Faire plus participer les citoyens. Faire plus participer les citoyens. Ce qui n'est pas toujours évident. Parce que le problème, c'est que eh bien, à six ans, ça passe très vite. Et puis, eh bien, quand on annonce quelque chose qu'on sait qu'on va faire, euh, et puis ça prend du retard, eh bien, les citoyens voudraient justement que ce soit fait tout de suite. Et ce n'est pas toujours évident. C'est ce que j'ai essayé d'expliquer moi pendant mes, mes quelques années, c'est qu'effectivement, on avait des.. Parce que ma liste au départ, c'était. Cormerin 2021. Donc on a le temps de voir venir un petit peu. Et c'était. Euh, euh, Nous ne faisons qu'une promesse, mais faites-nous confiance. Mais c'est pareil, c'était un projet, c'est un projet sur. Euh, oui, c'était au moins au moins de 8, ah, pas mal d'années. Ça fait au moins 12 ans. <rire> 12 ans. Et tout tout s'imbrique, tout s'enchaîne, mais le problème, c'est que dès qu'il commence à y avoir un petit grain de sable quelque part, et ben effectivement, on prend du retard, et quand ce n'est pas un grain de sable, mais que c'est la dune du Pilat, ça coince sérieusement, parce que, a ben beau dire, la crise est passée par là, il y a eu beaucoup de choses, et puis il faut, ben, faut se remettre en question, essayer d'avancer, mais bon, voilà. Mais ce qu'il faut, c'est arriver à l'expliquer, à l'expliquer aux gens qui, ben, qui comprennent. Mais il ouais. faut, faut, faut, faut aller devant eux, il faut communiquer, et voilà. Aujourd'hui, ce serait possible de faire, euh, vous parliez des votations citoyennes en Suisse, de faire comme en Suisse des votations citoyennes à l'échelle d'une commune, ou quoi Légalement, ou... ou... Oui, ou, ou, des, ou des, des, des réunions publiques, ou ce genre de choses. Ce que j'ai essayé de faire. Je ne sais pas si c'était un chef dœuvre parce que j'ai eu plus de problèmes en interne que... <rire> mais, mais voilà. C'est un engagement euh, compliqué d'être maire d'une... Une ville de mais ça, ça doit dépendre des communes euh, parce que bon ben effectivement quand on est dans une commune qu'on de... a quand même des personnes qui sont là depuis très très longtemps que qu bon, que jusque là ça ne bougeait peut-être pas beaucoup et quand on commence à vouloir faire bouger les choses et qu'on va vers des quand on a des idées on va dire un petit peu euh, peut-être novatrices c'est pas c'est pas toujours évident mais il euh, y a des gens qui le comprennent bien qui sont très contents de... et puis bon il y en a d'autres qui, qui arrivent et puis qui s'aperçoivent que tout n'est pas fait que c'est en travaux et qui se disent ah bah oui mais on n'a pas ça on n'a pas ça bah oui, euh, voilà ça viendra donc, c'est pas, pas, pas simple. Ouais. Mais il, que... il faut discuter il faut aller en permanence au devant des gens, et puis voilà. Mais il y a tellement de choses qui, qui sont imposées qu'on doit faire. c'est pas toujours évident. C'est-à-dire que là, on a, on a lancé, on a transformé notre poste en PLU, ça paraît pas, mais c'est quelque chose, c'est des terres agricoles, donc c'est des terres constructibles qui deviennent plus constructibles. Donc là, ça passe très mal. Euh, voilà, il on se lance dans des constructions qui vont être des constructions un petit peu euh, novatrices, c'est-à-dire qu'on accepte, pratiquement, je ne veux pas dire tout type de construction, mais, mais presque, donc il y a des gens qui à partir du moment où ça change et disent mais attendez mais ces constructions à côté de chez nous on n'en veut pas ou euh, voilà en enfin, face voilà il faut il faut que ça bouge et c'est pas toujours évident. Et les gens viennent au conseil municipal et euh, non, non. c'est ou alors ils s'en foutent complètement ou alors ils nous font complètement confiance. Bon, je, je pencherais peut-être, je ne dire plus pour la première solution, mais bon, euh, les gens ne se, se sentent pas concernés. J'ai l'impression que bah, c'est comme, comme tout, c des bénévoles, il y en a de moins en moins. Euh, là, on dirait que bah, les, les citoyens se disent, bon bah, voilà, bah, on a voté pour une équipe, euh, tant que ça ne nous concerne pas, nous, ça ne nous intéresse pas. Il y, a, il y a quelques sujets où on a du monde, mais dès que ça va toucher à, je veux dire, au bien personnel ou à des choses comme ça, là, ça, ça bouge un petit peu. Mais sinon, ça ben, Soit pour l'air d'intéresser ouais, vraiment les gens. On fait je fais une réunion, par exemple, faire des réunions publiques sur un sujet précis, il y a du monde. Faire un, un conseil municipal sur différents sujets, les gens se, je ne sais pas, ils se, se sentent pas concernés. Quand On parle d'agglopolis par exemple, la communauté d'agglomération. Là, c'est à une échelle trop importante. C'est les gens se, se sentent pas concernés. C'est ça qui est, est, est peut-être dommage. Il faudrait que les gens se prennent un petit peu plus en main et puis disent Ben voilà, on va parce que. Il ne faudrait pas qu'une commune soit dirigée par un conseil municipal, mais par euh, 1500 euh, citoyens. Ce ne serait peut-être pas forcément toujours simple, mais, mais voilà. Et vous voyez comment votre rôle de maire, du coup, dans ce cas-là, c'est... Euh... Ah ben moi, euh, mes maires, c'est ce qu'on m'a dit, mais non attendez, vous êtes un maire accessible. J'ai dit, attendez, ce pas parce que je suis maire. Que je vais changer. Je dis, ben voilà, il y a euh, effectivement tous les problèmes, bon, c'est pour le maire, mais le but, c'est qu'effectivement, euh, on travaille pour la commune. Et, et voilà, il y a. Et, alors, on m'appelle pour tout, il y a un cheval qui traîne à 23h le soir euh, dans, dans les rues de Cormoray, on m'appelle, et puis on me dit, ben là, monsieur le maire, et tout, ça sent le gaz dans un coin, c'est le maire. Il y a des problèmes entre voisins où le maire n'a rien à faire là-dedans parce que c'est. Eh bien, on m'appelle, c'est-à-dire que, ben, voilà, le… Le super justicier, un peu. Ben, le... Pas, pas tout à fait, mais, mais c'est ça, c'est-à-dire que ben, les, les gens n'arrivent plus à discuter entre eux et il faut ben, passer par, euh, par un intermédiaire, par un conciliateur, par, je ne sais pas, pour euh, tout. C'est mmh. ça, est, est ça qui est dommage. Ouais. Donc, euh, ben, c'est vrai que peut-être… Euh, que pendant longtemps on a bah, créé des, des lotissements, des choses comme ça, où les gens, bah, euh, c'était les maisons les unes à côté des autres, où il n'y avait pas trop de moyens de, de se rencontrer, de discuter. Et, et puis voilà, et les gens rentrent chez eux le soir, et puis euh, c'est à peine si euh, s'ils connaissent leurs voisins. Donc on va, essayer, on va essayer de faire en sorte que, que ça change un petit peu. Mais ce n'est pas facile. Non, le but du maire, c'est d'arriver à insuffler, oui, ça doit être ça, une, une espèce de... Faire en sorte que les gens soient beaucoup plus, plus solidaires, beaucoup plus... Euh... Et ce pas évident. Bon, J'essaye je, avec, les, avec les parents d'élèves, avec des choses comme ça, mais c'est n'est pas évident. Je vois même, il y a une association de parents d'élèves, où il devrait y avoir pratiquement tous les parents d'élèves. Ben, on en a on quelques-uns. Les autres se sentent à peine concernés. Par contre, s'il y a moindrement un petit problème à la cantine avec un enfant, ah ben, si on a les parents tout de suite sur le dos. Mais c'est leur enfant, c'est pas pour les enfants. C'est est ça qui est, qui, qui est un petit peu difficile. On a l'impression qu'il y a un certain individualisme en fait qui. Euh... Complètement, ouais bloque les trucs, on n'est plus dans, dans du collaboratif, enfin on n'est plus, je ne sais pas si on l'a déjà été, mais euh, a, on, on pourrait et on devrait peut-être être plus dans, du, dans trade, du collaboratif, du faire ensemble. Voilà, et c'est ça que je voudrais pouvoir, euh, si je me représente, si je suis élu, faire euh, au prochain mandat. C'est-à-dire que, eh bien, faire en sorte que tout le monde participe. Il y a des solutions, il y a des choses qui existent. Donc, euh, il n'y a plus qu'à le mettre en place et puis voir si ça fonctionne, ouais. okay. mais c'est pas évident. Ouais. Je regardais là dans le, dans le journal, de c'est celui de dimanche je crois, ou de, de lundi peut-être, l'article le, sur les réseaux euh, d'échanges de, de savoir. Ça, c'est quelque chose de, de génial que je voudrais bien mettre en place échanger des heures. Quelqu'un qui est bon en informatique ben, puisse échanger avec quelqu'un qui, qui fait du chardinage ou des choses comme ça. Il y a, il y a plein de choses. Tout le monde a des, des capacités. Tout le monde peut faire quelque chose. Mais bon. Ouais. Ok. On a, par exemple, quelque chose qui, est, qui pour moi est génial aussi, c'est la fête des voisins. Ça, c'est pouvoir se mettre sur une place et puis. Euh, voilà, dire bah, tous les voisins, on vient, on fait chacun un petit. Euh... Ça marche à certains endroits, mais pas partout. Et là, il y a du vivre ensemble, là, il y a, il y a plus d'échanges, etc. Même voilà. si ce n'est pas une participation politique directement, on est dans. Ah non, dans mais de, de, de, de toute façon, au niveau politique, c'est simple. Je suis. Je fais pas D'abord, j'ai une, une liste sans étiquette. Enfin, moi, de toute façon, je suis sans étiquette. Je ne suis pas sur la liste si tout le monde est vraiment <rire> sans étiquette. Mais, voilà, euh, à droite il y a de bonnes idées, à gauche il y a de bonnes idées, à l'extrême droite euh, il y a des idées, à l'extrême gauche il y a des idées. Bon, ben, de toute façon, moi je suis là pour la commune, quand une bonne idée, quelque chose qui pourrait faire avancer euh, au niveau, niveau de la commune, je le prends. Je m'entends bien avec tout le monde. Enfin, j'essaye. Donc, euh, donc, voilà.